Dubois comment est la réunion C'est Tijan Aujourd'hui nous vois donne à moi la main avec trois notes Le La mineur, le Sol et le Fa. Nous utilisons un capot à la troisième case et puis comme d'habitude nous commence après l'intro. Ah! Ah! Ah! Capot à la troisième case. Alors les notes, le LA mineur, le Sol. Et le fa donc la musique qui donnerait donne à moi la même en à dans mon pays bateau l'avion n'a pour mène à ou donne pays là donne à moi la même en mène à dans mon lacasse. mon papa maman il va faire goûter ou mon petit si tu aimes la vie, si tu tout mon pays lit Main dans la main, monte dans l'église Si on a trop chaud, nous va monter dans les hauts La chaleur va aller avec la brise Donne à moi la main, la bana passe qu'il y a vacances La manche De ça demande va on est dans la chambre Tac. Alors... Il fait Donne à moi la main Nous reste sur le la Donne à moi la main M'emmène à toi dans mon pays Mon pays le sol Nous reste sur le sol L'avion, bateau, nana Pour emmener à où dans le pays là Nous t'en sur le la Donne à moi la main M'emmène à toi dans mon lacage Sol mon, mon papa, maman, Il va faire goût à ou nous t'y rougailles Là, si tu aimes la vie, si tu trouves mon pays joli, sol, et là, direct, nous fais une fois le sol, si tu trouves mon pays joli, une fois le sol, après, nous partons direct sur le phare main dans la main, à dans l'église, dans la vie, sur le sol, dans la part sur le là, si. On a trop chaud, nous va monter dans les hauts. Sol. Une fois le sol, donc après on n'a pas sur le fa. La chaleur va aller avec la brise sol. A chaque fois il dit, la mer, la mer, nous mer, la Soleil, soleil, mer, la mer, la pizza Et bien il reste sur le Fa Mais à chaque fois Essaye de, de soulever le doigt un petit peu La mer, La mer nous na Soleil Soleil nous na La frie La frie, na. Ok Donc il reste sur le la quand il fait comme ça Et après il recommence le refrain donne -moi la main La bas n'a pas ce vacances les samosas de monde on est na la rythmique de la main droite reste pareil Ba, ba ou ba ou ba, ba ou ba ou ba Ba ou ba ou ba, ba ou ba ou ba, ba ou ba ou ba Donne à moi la main, m'emmène à tuer dans mon pays Bateau, l'avion, nana, pour emmène à ou donne pays là Donne à moi la main, m'emmène à toi dans mon lacasse Maman, -mon, papa, maman, elle va faire à ou, nous, nous t'y bouger Si tu aimes la vie, si tu trouves mon pays joli main dans la main, à mon dans l'église Si on a trop chaud, nous va dans les hauts La salaire valait avec l'abri Etc, etc. Donc voilà, le tuto se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce, commente, partage la vidéo. Suis-moi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Aujourd'hui, j'aimerais dire un grand merci aux personnes qui suivent, aux personnes qui commentent, qui partagent et qui like. Vous êtes nombreux à me demander beaucoup de petits Sega de la Réunion pour apprendre la guitare. Franchement, je fais mon maximum, mais en tout cas, je sais que ça sert à quelque chose. Donc, on a beaucoup y aime, on a beaucoup, beaucoup y aime, donc il fait vraiment très, très plaisir. Un peu qui n'aime pas, mais ben c'est normal, c'est la vie, des personnes y aiment, des personnes qui aiment pas. Donc, on ne va pas arrêter là. Les critiques font avancer. Et puis, un euh, grand, grand, grand, grand merci à Zot, parce qu'il fait vraiment très plaisir, quand il voit des commentaires, euh, que, que les supers, ce que m'y fait euh, continue pour La Réunion, pour la musique de La Réunion, donc euh, voilà, mais il m'en va continuer. Il euh, a encore d'autres tutos à préparer, mais c'est du travail. Donc, euh, merci à Zot, il fait vraiment très, très plaisir. Et n'hésite pas, si t'es pas abonné encore à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne ici. Active la petite cloche pour les prochains tutos. Et puis, euh, on se redonne rendez-vous euh, dimanche prochain pour un tuto, pour un autre tuto après la messe. Doubois